Vous l'envoyez au niveau national, et même ici, il y a un manque toujours de masques. Donc nous avons commencé aujourd'hui encore, après les masques que nous avons rencontrés dans le lycée, à distribuer ces 50 masques aux personnel, aux infirmiers, aux médecins, aux kinés, aux ambulanciers, aux confinaires. Il y a d'autres masques qui vont arriver parce que nous avons commandé 200 000 masques à l'île de France. On espère mettre, donner aux 32 communes, 4 000 masques. On en aura toujours besoin de masques. Je remercie franchement de tout mon cœur, tous les ambulanciers, tous les chefs d'entreprise pour leur participation et leur courage. Parce que aller sur les Covid-19, nous savons que c'est ce une maladie qui est, qui est très ravageuse et pourtant, avec courage, nous affrontons. Et au niveau de nos entreprises, nous avons quelques masses, parce qu'on se sert des masses, mais malheureusement, comme tout le monde, on arrive à la saturation parce qu'on utilise beaucoup plus qu'auparavant. Personnel soignant est en première ligne, mais il y a un certain nombre de métiers de l'artisanat, des petits métiers, euh, qui sont également en première ligne. Bon, là, l'initiative de la région, nous la saluons, parce que ça va dans le bon sens. Donc c'est aussi une reconnaissance du fait que euh, les taxis sont euh, dans, dans la boucle. Non, moi, Je remercie quand même le président du conseil régional. Il puisse comprendre quand même que nous sommes en situation depuis plusieurs mois et de